Impossible depuis hier de commander des masques de plongée sur le site d'Ecathlon. La société a bloqué son stock pour le réserver aux soignants qui veulent l'adapter. L'adapter. et eh bien, les étudiants de l'Université technique de Belfort-Montbéliard le font avec ingéniosité pour l'hôpital justement du Nord Franche-Comté. Isabelle Brunarius avec Laurent Brocard. Ne vous fiez pas aux apparences. Ces cartons n'ont rien d'anodin. Ils contiennent une petite pièce qui va soulager les soignants du service de réanimation de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Désemparé face à la pénurie de matériel de protection, Laurent Fèvre avait lancé un appel, comme une bouteille à la mer. Dans la journée, l'UTBM a porté une idée et quatre jours plus tard, voici la première livraison du petit embout qui va permettre l'utilisation des masques de plongée de décapi. Je suis la personne qui a testé le masque euh, en réel et euh, effectivement, euh, je n'ai pas, pas eu de fuite, je, je me suis senti complètement en sécurité. L'idée, c'est de mettre un masque par infirmière postée et un masque par médecin posté et chaque masque sera désinfecté après chaque séance de 12 heures de travail. Ces imprimantes 3D de l'Université de technologie de belfort montbéliard tournent à plein régime. Une technique idéale pour travailler vite. L'embout en plastique a été conçu pour adapter le masque de plongée à un filtre sanitaire indispensable. Une conception réalisée en un temps record. Samedi soir, nous avons présenté les premières, euh, premières réalisations aux médecins. Euh, nous avons amélioré ces euh, réalisations. Et dimanche soir, euh, deuxième, deuxième prototype euh, qui a été validé lundi matin par euh, l'hôpital Nord-Franche-Comté. donc Depuis, nous avons lancé la fabrication de cette pièce. 50 à 60 embouts vont être fabriqués chaque jour car les soignants devront en changer régulièrement pour des questions sanitaires. L'UTBM fait aussi tourner sa machine de découpe laser pour la réalisation de visières. Une alternative possible aux masques. Là aussi, les équipes de soignants ont été consultées pour qu'elles soient le plus adaptées possible à leur usage. La fabrication est lancée tant qu'il y aura de la matière première. Nous sommes dans l'incapacité de, de pouvoir produire très massivement ce type d'objet. Mais l'ensemble des plans, effectivement, seront dans la journée rendus, rendus publics. Si d'aucuns voilà, souhaitent s'en emparer, et réaliser également ce type de produit, cela sera possible. Pour répondre à cette urgence, les ingénieurs sont revenus à l'université désertée en raison du confinement. Ils ont installé cette armada temporaire dans ce local réservé habituellement à l'innovation ouverte à tous. Un local qui n'a jamais aussi bien porté son nom.